Bonjour et bienvenue sur Panette News au cœur de l'action tous les mois. France, encore un en scandale d'agression sexuelle. En effet, Casimir aurait agressé sexuellement plusieurs personnes depuis 1989. Un homme de 39 ans a tenté de cambrioler une maison. Mais il ne faut pas embêter mamie. En effet, cette veine âme a mis en fuite son agresseur lors d'une tentative de cambriolage. Mayenne, il conduit en regardant un film pornographique et en mangeant des sushis. Arrêté par la police, il aurait déclaré « Je suis désolé les gars ». Sport, le WRC a été victime de viol. En effet, Sébastien Loeb est revenu pour concourir au rallye du Mexique et a mis une belle branlée à ses adversaires. Incroyable mais vrai, l'équipe de France de rugby a gagné son match contre l'Angleterre. Une deuxième victoire après le match contre l'Italie. Deux victoires consécutives, cela n'a pas dû arriver depuis 1988. Le PSG n'aura pas tenté la remontada face au Real de Madrid en Ligue des Champions, mais plutôt la démontada. Tout de suite, une courte page de pub. Ceci est un canapé. Mais également un lit. Et vous pouvez l'acheter sur le bon con. Qui n'a jamais eu ce moment de tristesse de ne pas avoir de caméra pour enregistrer vos plus beaux moments de votre vie Pourquoi j'avais pas de caméra Avec JCV, c'est fini. <rire> <rire> <rire> <rire> JCV accompagne vos meilleurs souvenirs. People, Brad Pitt a eu un petit accident de voiture. 16 voitures sont quand même impliquées dans ce petit accident. Mike Tyson se lance dans le business de poupées pour enfants. Jim Carrey a répondu à ses fans qu'il n'était pas un Illuminati, mais un reptilien. Sortie cinéma, la raffinerie est sortie le 14 mars. Un concours des idées de merde vient de commencer aux États-Unis. En effet, la Maison-Blanche va former les enseignants aux armes à feu. Colombie, une cargaison de bananes cachée en fait des huîtres. Finlande, une île pour des vacances réservées exclusivement aux femmes. On pourra enfin partir en vacances tranquille. Voilà pour la fin des news, prochaine édition le 15 avril. A bientôt sur Planet News, au cœur de l'action.